Alors comme vous adorez réfléchir, eh ben, on ne va pas s'arrêter là, euh, on va maintenant essayer de se demander qu'est-ce que Madame de Lafayette essaie de faire avec tout ça En quoi elle essaie de nous influencer Dans ce passage de l'histoire, en fait, elle nous montre que son personnage est vraiment euh, pris au piège par, euh, par la société dans laquelle il vit. C'est parce qu'elle est dans un bal, parce qu'il y a l'influence du roi, parce que, parce que, parce que, c'est pas elle qui décide dans cette histoire. Et euh, ça va faire apparaître en elle une passion qui va bouleverser sa vie. Parce qu'elle va être obligée de faire des choix qui sont des choix douloureux. Alors avant de commencer, vous voyez qu'on peut toujours essayer de se... De, de, pour dire qu'est-ce qu'un auteur essaie de me faire, c'est ça. Ce que j'appelle les effets produits par un texte. Un auteur essaie de m'influencer. Il essaie de me faire penser d'une certaine manière. Il a une visée. Il vise je suis sa cible en quelque sorte. Alors, il y a quatre effets principaux. Ce que j'appelle l'effet de réel ou de fiction, c'est l'idée que, euh, en fait, tout simplement, l'auteur arrive à recréer des mondes dans ma tête. Si je ferme les yeux et que, que je pense à la scène du bal, je vois apparaître des choses. J'ai des images. Donc, on recrée un monde. Euh, il y a des auteurs qui vous emmènent carrément dans des mondes imaginaires, complètement imaginaires. Bon. Qu'est-ce qu'on dépeint euh, dans quelle mesure on, on me plonge dans un certain monde la question à se poser c'est toujours la même C'est dans quel monde est-ce qu'on est, est en train de me plonger ici ce serait le monde des balles dans, dans une cour assez galante il y a ensuite des émotions il essaie de susciter les émotions alors faites très attention à ne pas confondre les émotions du personnage, ici ce serait la surprise, l'intérêt la curiosité et peut-être évidemment la fascination pour l'autre et celle du lecteur, le lecteur, il ne va pas avoir le même, la même perception que celle du personnage. Lui, justement, il perçoit plus de choses souvent que le personnage. Donc, par exemple, ici, nous, lecteurs, on voit que la princesse est émue, mais on pourrait peut-être se dire, ouais, dis donc, ils sont quand même un peu, un peu, un peu gonflés, là, les, les rois et reines, de pousser cette jeune fille vers le duc de Nemours. Et puis ce duc-là qui enjambe les chaises, tout ça, c'est pas très, c'est pas très courtois. Voilà, donc est-ce qu'il y aurait, ensuite, c'est le dernier, dernier point, donc vous, vous bien les sentiments, Celle du lecteur nous intéresse particulièrement. On cherche peut-être à provoquer de ma part une certaine admiration, certes, mais aussi on me cherche probablement à m'intriguer, à me déranger un petit peu par rapport à, cette, à ce rôle du roi et des reines. L'argumentation, c'est est-ce que l'auteur essaie de, comme on dit vulgairement, un message, c'est de me faire dire ça c'est bien, ça c'est pas bien Ou, il faut faire ceci, il faut faire cela il faut penser comme cela donc là évidemment vous voyez bien qu'il y a une dimension argumentative puisque l'auteur semble nous suggérer qu'il faut avoir un regard un petit peu critique sur très, très discrètement hein. euh, quand même prendre un peu ses distances par rapport à ces balles dans lesquelles on peut, on peut facilement vous mettre dans les mains d'une beauté fatale et enfin on peut pousser à la réflexion, poser le, pousser le lecteur à se poser des questions. Ici, on donne des réponses. Il ne faut pas faire ça. Ça ne se fait pas. Ici, au contraire, on va dire en quoi est-ce que la société peut-elle m'influencer En quoi est-ce que euh, la, la politique peut jouer un rôle dans les, dans les relations amoureuses Donc Ici, ce sont des choses qui sont encore d'actualité on peut penser. Donc là, ce que je vous donne en dessous, c'est une espèce de machine à faire des problématiques très compliquées au départ, puis qu'on simplifie après. Donc en fait, ce que j'essaie de faire, voyez, avec ce petit truc, c'est vous donner des appuis vraiment euh, B à bas, hein, avec un verbe, complément d'objet, euh, des, des, des, des compléments supplémentaires, qui nous aident à qualifier l'effet produit par l'auteur. Alors, il faut choisir l'un de ces effets. Vous ne pouvez pas tout dire. Là, je suis plutôt dans une problématique euh, de type analyse euh, linéaire. Alors, je peux faire une analyse linéaire à partir de ma problématique, mais je peux aussi tout aussi bien faire un commentaire. Ça marche pour les deux. Donc ici, voilà ce que ça donnerait. C'est à travers une scène de rencontre, un peu trop féerique. bon, ça on peut pourra l'enlever. Je vous invite à pas trop vous arrêter là-dessus. Madame de Lafayette, vous voyez qu'ici, je prends à travers ce machin, le Madame de Lafayette fait quelque chose. Elle nous conduit à... À quoi À une réflexion, mais ça ne suffit pas. Une réflexion sur quoi ben Sur les jeux dangereux de la galanterie dans le monde, dans le monde de la politique, dans le monde des, des cours des grandes cours. On peut faire plus simple, à travers cette scène de rencontre idyllique, Madame de Lafayette met en évidence les fragilités d'une jeune femme vertueuse plongée dans un monde de calentrées. Je retiendrai plutôt cette problématique qui est plus naturelle, mais que vous voyez que ça, cette réflexion-là, vous oblige à être très précis dans votre problématique. Le truc à éviter par, par, par définition, c'est euh, Madame de Lafayette dénonce la société. Je dénonce quoi dans cette société, puisque c'est vraiment dénoncé Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Elle nous pousse à réfléchir, mais elle n'est pas en train de dire que le roi et les reines sont des ordures, et qu'il faut les pendre immédiatement. Donc ce n'est pas du tout, pas du tout le, le propos. Donc là, il faut justement aller vers quelque chose de très nuancé, qui va vous permettre, plus vous êtes nuancé au départ, plus ça va vous permettre d'être précis et convaincant. Voilà, j'espère que ça... Que ça intéresse et que ça vous aide à très bientôt